Bonjour ici David de Villa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo euh, Aujourd'hui je vais vous parler euh, plus précisément des concessionnaires Tout simplement parce qu'on vient de me poser comme on peut le voir ici euh, les coffrets électriques euh, il y a maintenant deux jours Et donc j'ai voulu faire une vidéo là-dessus pour vous parler de ça Parce que c'est un sujet relativement important Alors qu'est-ce que c'est les concessionnaires Ce sont les fournisseurs d'électricité, d'eau, euh, de téléphone et de gaz Voilà. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir sur cette opération Allez c'est parti, on y va On va parler donc de ces fameux compteurs électriques qui sont juste là euh, Parce que eh c'est ce, un poste qui peut être relativement... Euh, euh, cher si jamais on fait n'importe on fait quoi ou en tout cas si on ne sait pas comment faire et qu'on ne surveille pas euh, le concessionnaire alors pourquoi je fais cette vidéo tout simplement parce que euh, y a, on a tendance à faire euh, ben, confiance à, à, à, à ces entreprises à ces concessionnaires pourquoi on fait confiance à ces concessionnaires la plupart du temps et bien tout simplement parce que c'est la plupart du temps des grosses boîtes. Euh, je suis en train de parler de Enedis, je suis en train de parler euh, de Orange et euh, bien, on a tendance simplement à envoyer un plan, comme ils nous le demandent d'ailleurs, hein, pour qu'ils puissent nous faire le chiffrage des travaux à réaliser pour venir apporter le réseau en bordure, de, en, en bordure ou en limite de propriété afin d'installer euh, le, le, ben, le, le service en question. Alors ce qui se passe avec ça, c'est que la plupart du temps, en tout cas, le particulier lambda qui fait construire sa maison euh, va facilement se faire avoir, tout simplement parce que s'il n'est pas du métier, s'il ne connaît pas le domaine de la construction, eh bien, euh, je vais m'écarter un petit peu de la route maintenant que je vous ai montré les coffrets parce qu'il y a les voitures qui passent, ça ne doit pas être super agréable euh, pour vous, euh, le bruit de, de la voiture euh, qui passe juste à côté de moi, donc on va s'écarter un peu. Euh, voilà, Comme ça, tu vas pouvoir voir euh, un peu plus l'ensemble de cette opération avec... Euh, avec ces cinq maisons qui sont en construction et pour laquelle je suis en train de faire cette série de vidéos. Voilà, surtout n'oublie pas de t'abonner. Donc, ce que je t'étais en train de dire, c'est que ben, on a tendance à euh, faire confiance euh, à tous ces concessionnaires parce que ce sont de grosses entreprises connues et euh, une personne lambda va, va forcément se dire logiquement que en tant que Qu'importante entreprise connue et reconnue, eh bien, ce sont des gens sérieux qui vont faire un chiffrage et des travaux au juste prix euh, et dans les règles de l'art. Bon, euh, mais ça, c'est une mauvaise façon de voir la chose, ou en tout cas de voir ces concessionnaires, parce qu'un concessionnaire, c'est euh, ben, une entreprise comme n'importe quelle autre. Elle est là pour euh, facturer et faire rentrer de l'argent. Alors, bien sûr, elle vous apporte un service, mais elle va. Euh, elle va facturer ben, le maximum possible, vous facturez le, ma le maximum de choses possibles parce que elle, son but c'est bien évidemment eh bien, de, ben, de, de faire du chiffre d'affaires D'accord c'est une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent donc on doit quand même garder un œil dessus malgré le fait que ça soit euh, une grosse entreprise euh, à laquelle on, on, on devrait normalement euh, faire confiance sur le chiffrage et sur la réalisation des, des travaux qu'ils vont, euh, qu vont faire euh, et euh, tu vas voir pourquoi je te dis ça parce que je vais te raconter juste dans quelques instants une petite histoire Et tu vas tout de suite comprendre qu'il bah, qu ne faut pas leur faire confiance tout simplement Alors aujourd'hui on m'a posé ces euh, compteurs électriques Donc pour ça j'ai fait faire euh, évidemment un devis chez, euh, chez Enedis Et là on va voir comment ça se passe Alors Je vais laisser passer d'abord le camion qui est là voilà alors je te montre juste derrière ici là derrière la route il y a un poteau électrique et en fait c'est euh, ici qu'arrive le réseau électrique pour alimenter en fait cette opération de cinq maisons euh, que je suis en train de faire construire donc Edelis est venu juste avant qu'ils refasse la route qui a été refaite euh, juste avant le démarrage des travaux ici sur, euh, sur ces cinq maisons et ils ont passé donc cette grosse gaine qu'on peut voir là-bas la grosse gaine rouge euh, hop, qui est juste là euh, ils l'ont fait passer sous la route et elle ressort ici sur la parcelle. Et à partir de cette gaine-là, eh on va répartir le réseau électrique dans euh, ben, les différents coffrets qui sont ici, là-bas, là-bas et encore deux autres ici et là-bas. Voilà, donc ça, c'était pour les coffrets électriques. Donc, les coffrets sont posés comme on le voit. Voilà. Alors, évidemment, ici, le coffret, il est tout seul. Et dans, euh, dans, dans le projet en fait, de construction, on, euh, il est prévu qu'on fasse un petit, muret, euh, un, petit muret pour, un petit muret de clôture, tout simplement, hein, puisque ce coffret-là est situé en, fait, en limite de propriété, mais avec un accès depuis l'extérieur, pour qu'Enedis puisse bah, venir euh, me couper le courant si jamais je n'ai pas payé ma facture. <rire> voilà, tu as compris. Donc ce coffret-là, il est disposé en limite de propriété, et donc il va, il va être intégré dans la future clôture qui sera, euh, qui sera faite en, euh, en, en bloc béton, en parpaing. Alors une chose qu'il faut savoir, que, et pour laquelle il faut faire très attention, c'est que euh, lorsque vous faites faire votre clôture euh, par votre maçon, il faut absolument veiller à ce qu'il vous fasse la clôture en protégeant euh, la partie haute du coffret, en, en réalisant euh, en quelque sorte un, un linteau sur, sur, votre, sur votre mur pour pas que les, le, le poids euh, du mur qui sera au-dessus du coffret vienne reposer sur celui-là, parce que le poids qui va être appliqué sur le coffret va en fait écraser le coffret et l'empêcher de, de pouvoir s'ouvrir d'ouvrir la porte ici donc il faut vraiment veiller lorsque vous faites faire votre mur de clôture pour intégrer votre votre coffret de dire au maçon de faire bien attention à cette partie haute du coffret pour que euh, la partie haute de la murette de, de, de la clôture si c'est du dur que vous faites hein, si c'est du grillage évidemment euh, plus aucun intérêt mais de bien faire attention de euh, prévoir quelque chose pour pas que le mur repose sur le coffret un linteau un par exemple Voilà. donc ça c'était simplement une petite aparté là dessus pour, pour éviter de se faire avoir sur, sur ce détail donc euh, ces coffrets sont vides il n'y a pas de compteur encore dedans les compteurs seront mis après une fois que, une fois que, les, que Enedis va venir et en fait répartir les câbles parce que là aujourd'hui il y a la gaine mais le câble ne remonte pas Là, on voit l'autre gain qui apparaît juste ici. Et il n'y a pas les câbles qui arrivent encore. C'est une fois que les câbles seront passés ici, qu'on va les répartir dans les différents coffrets pour installer euh, les compteurs. Voilà sur, euh, sur cette, sur cette partie-là. Alors, là-dessus, sur un indice, je n'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, là où j'ai eu un problème, euh, c'est avec Orange. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tendance à croire que, euh, comme c'est une grosse société qui est connue, à leur faire confiance et à faire confiance à leur chiffrage. Mais il se trouve que sur cette opération, quand euh, j'ai envoyé mes plans pour faire chiffrer ça, eh bien, euh, je ne savais pas du tout où euh, étaient les, les réseaux d'orange. D'où est-ce que les réseaux orange allaient partir pour venir approvisionner ma parcelle. Et donc je leur envoie le, le, les plans et puis eux vont déterminer où sont leurs réseaux et à partir de là euh, ben, faire la prévision des travaux à réaliser pour, pour faire le chiffrage. Et lorsque euh, je reçois le devis, je reçois un devis d'un peu plus de 7000 euros. Alors oui, tu m'entends bien. Juste pour le téléphone, le téléphone et Internet. Orange 7000 euros, juste pour apporter le réseau en bordure de propriété. On ne parle pas ici de branchement ni de quoi que ce soit. C'est juste apporter le réseau. Alors évidemment, quand euh, j'ai vu ça, euh, j'ai un peu bondi sur ma chaise. Et je me suis dit que ce bah, n'était bah, pas possible, il y avait une erreur quelque part. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai contacté en fait le chargé d'affaires euh, d'Orange qui avait euh, réalisé ce devis pour qu'il m'explique euh, son chiffrage. Euh, je voulais avoir les détails de ce que composait ces 7000 euros pour savoir si je payais quelque chose de euh, juste ou pas. Donc je le convoque sur le chantier, on, fait, on, on, on prend rendez-vous, on arrive ici pour faire une réunion et euh, je lui demande de m'expliquer euh, et de me justifier ces 7000 euros qui pour moi sont exorbitants et que je refuse évidemment de, de payer. Euh, alors lui, dans sa position, il porte la veste de l'entreprise Orange et donc dans cette position-là, il est très sûr de lui parce qu'il travaille pour une grosse boîte reconnue que tout le monde considère comme sérieuse. Donc il est très sûr de lui, lorsqu'il vient me présenter son devis, il m'explique que, eh bien, on est sur ce chiffrage simplement parce qu'on est en extension de réseau. Alors retiens bien ce terme-là, c'est un terme que eh bien, si jamais tu n'as pas fait de construction de maison individuelle avant, tu ne le connais pas. Et la plupart des particuliers qui font construire une maison ne connaissent pas, ne savent pas, n'ont pas ce type de connaissances. Et forcément, lorsqu'ils vont recevoir ce type de devis, la seule chose qu'ils vont faire, c'est faire confiance au concessionnaire signer le devis, renvoyer le chèque d'acompte pour payer eh ben, le montant qui est indiqué sur le devis. Donc c'est là où là, c'est important et très important de, de, ben, de savoir ce qu'on fait et d'avoir la connaissance nécessaire pour ne pas se faire avoir tout simplement. Et des cas comme ça, là aujourd'hui je suis en train d'expliquer euh, cette, cette histoire avec, avec Orange, mais euh, des histoires comme ça, j'en ai plein en fait sur toutes les étapes de la construction. Alors j'allais dire... J'allais dire, c'est des problèmes. Ce pas des problèmes à partir du moment où, euh, où tu maîtrises ce que c'est et que tu as la connaissance en fait, euh, de tous ces problèmes-là. Ça ne devient plus un problème, mais juste euh, des éléments à régler, euh, à vérifier, à suivre et à régler au fur et à mesure que tu avances dans ton opération. Mais ça, bien évidemment, à condition bah, de les connaître, euh, ces problèmes-là, et, et de pouvoir les anticiper à l'avance. Donc, je reprends mon histoire. Euh, donc il me présente avec beaucoup d'assurance son, euh, son devis et euh, m'explique eh que c'est comme ça que ce chiffrage il est normal, c'est parce qu'on est en extension de réseau Alors qu'est-ce que c'est l'extension de réseau Eh bien, C'est tout simplement lorsqu'un concessionnaire doit apporter le réseau en limite de ta propriété et que la distance entre la source euh, de leur réseau et ta limite de propriété dépasse 30 mètres Dès que tu dépasses 30 mètres, tu vas te retrouver en extension de réseau. Et là, tu vas voir une très forte plus-value qui va être appliquée sur euh, ta facture donc c'est ce qu'il faut éviter de faire, alors des fois c'est inévitable euh, comme par exemple lorsqu'on fait construire en seconde ligne on peut se retrouver très facilement euh, au-delà des 30 mètres mais c'est comme ça, Là c'est euh, à la limite on l'a prévu déjà à la base, on le sait dès le départ et euh, on fait en sorte que ben, notre opération en incluant euh, la plus-value de l'extension de réseau qu'on va devoir subir, ben, reste rentable donc ça, ça, ça peut s'intégrer en revanche moi ici je suis euh, sur cette opération en première ligne. Ces cinq maisons que tu vois ici, elles sont toutes en première ligne. Et, euh, et donc, je n'ai pas du tout prévu moi, de payer de l'extension de réseau. Et je refuse totalement de payer de l'extension de réseau parce que je suis en bordure de rue, de la rue. Donc, il n'y a, a pas de raison que, que, que je puisse avoir de, de l'extension de réseau. Donc, euh, bah, je lui demande de m'expliquer tout simplement. Et, et je lui dis euh, euh, évidemment que bah, euh, étant, étant euh, euh, en bordure de route sur les cinq maisons, il n'y a, a aucune raison pour que je puisse euh, accepter euh, cette extension de réseau voilà, donc je lui demande de me le justifier et là il m'explique qu'en fait le réseau eh bien, euh, pour l'amener sur ma propriété il se trouve à plus de 30 mètres. et je lui dis "Ben non, euh, c'est pas possible on est en bordure de route donc on peut pas être à plus de 30 mètres." il me fait mais si, alors je vais vous montrer vous voyez le réseau, alors je vais, je vais te montrer le réseau où est-ce qu'il est qu part essayer de pas me faire tailler un short voilà je traverse la route donc on a un regard euh, là-bas, juste avant le feu stop, ben, on va y aller, comme ça je te le montre, je te, je te montre où est-ce que c'est, tu vas mieux comprendre ce que je t'explique. Et donc je lui demande, alors moi je suis évidemment sûr de moi parce que je sais ce que je fais, je connais mon opération et je connais également mes droits. Donc j'ai cette connaissance que j'ai euh, la chance d'avoir, enfin que j'ai la chance d'avoir, c'est pas de la chance puisque j'ai travaillé pour ça. Ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier, notamment dans la construction de maisons individuelles. Donc forcément, j'ai acquis une, une, cer une certaine expérience, une certaine connaissance dans le domaine. Donc on a ici le réseau orange qui est juste là. Enfin, je crois que c'est celui-là, le regard. Et l'opération, comme tu peux la voir, là, y a ma voiture qui est là. Donc l'opération, elle démarre ici en fait. Hein. Voilà, ça c'est euh, l'angle de, de, de la propriété euh, de l'opération de, de, de construction des cinq maisons. Donc je lui demande de sortir sa petite roulette. Ils ont une petite roulette euh, qu'on poste sur le sol, qu'on fait rouler. Et ça mesure en fait la distance. Donc moi je voulais qu'il me montre que depuis ce regard qu'il vient de, de, de me montrer, bah, qu'on avait 30 mètres. Et là il prend sa roulette. Il prend sa roulette et puis on avance on avance en direction de, en direction de la propriété. Et on arrive donc ici à l'angle. Là, là si, tu le, si tu le vois, hop, ici... J'ai la borne, donc ça, c'est l'angle de l'opération. La, de et il continue à avancer, il continue à avancer. Voilà, hop, on continue à avancer. Et il m'amène en fait jusque là où tu vois les deux gros tuyaux qui sortent de terre. Il m'amène jusqu'ici et puis il me montre sa roulette et il m'indique voilà, euh, vous vouliez faire le malin. Je vous montre qu'il y a 33 mètres ou 36 mètres, je crois qu'il me montre. Il, fait, il me fait donc, ben voilà, mon, mon devis est tout à fait normal. Vous êtes en, en, en, en extension de réseau. Je dis oui, mais moi, moi c'est très bien ce que vous me faites là, mais hein, à, qui c'est qui vous a dit de venir jusqu'ici pour euh, apporter le réseau C'est pas moi qui vous l'ai demandé. Moi, je vous ai envoyé un plan avec, euh, avec mon plan de bornage et les limites de ma propriété. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon réseau, vous me l'ameniez à la borne que j'ai montrée qui était, euh, était là-bas. Voilà. Je dis, moi, ce, le, le travail que vous avez à faire, c'est de m'apporter le réseau en limite de propriété. Donc vous allez me, me l'apporter à l'angle de la borne euh, de ma propriété. Donc je lui demande de reprendre sa roulette et de refaire la mesure. Et on repart du regard et on mesure jusqu'à l'angle et la borne que j'ai montrée tout à l'heure qui, euh, qui est ici, là, par là. Et là, on atteint une distance de 16 mètres. On atteint une distance de 16 mètres et je lui dis, vous voyez, on n'est pas en extension de réseau. Et là, il m'explique que c'est pas logique de le mettre là et qu'il vaut mieux le mettre au milieu de l'opération, entre, entre, la, la entre la troisième et la quatrième maison, pour que le réseau soit au milieu d'opération et qu'on puisse le répartir de part et d'autre sur Les différentes maisons et éviter ainsi un certain nombre de servitudes de réseau. Chose qu'on ne pourra pas éviter totalement, puisque de toute façon, il va falloir à un moment donné traverser euh, le terrain de chaque maison pour pouvoir euh, apporter le, le, le réseau Orange. Et les autres réseaux d'ailleurs. Et donc lorsqu'il m'explique ça, il me dit que voilà, que son devis il est tout à fait euh, normal et qu'il euh, faut le mettre là. Euh, C'est pour ça qu'on a une extension de réseau. Mais moi, je lui demande de refaire son devis sans l'extension de réseau pour que le réseau arrive. À, euh, à la borne. Donc, résultat des courses, eh bien, il est reparti à son bureau pour refaire le devis avec les fameux 16 mètres et non pas les 30 mètres. Euh, j'ai donc évité de payer une extension de raison et mon devis est tombé de 7000 à 2000 euros. Donc, j'ai réussi à économiser 5000 euros rien que sur le concessionnaire Orange donc c'est quand même assez énorme, c'est là toute l'importance et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, même si je n'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que je vous avais dit dans la précédente que je referai la prochaine quand il y aurait le montage des briques, mais c'était important pour moi de te parler de ça parce que euh, chaque poste euh, peut être insignifiant mais lorsqu'on s'y attarde un petit peu et qu'on qu connaît un petit peu les choses qu'on a cette connaissance sur, sur ce domaine là et eh bien on peut économiser beaucoup d'argent et ça c'est des sommes qu'on peut économiser à chaque étape d'une construction et évidemment le particulier lambda qui se fait construire sa maison euh, et qui n'y connaît rien en construction, eh ben lui il va rien économiser du tout. Il va, il va se faire facturer ben, plein pot en fait par tous les intervenants, tout simplement parce qu'il n'a pas cette connaissance et qu'il va être obligé de faire confiance à, à, à ses entreprises, à ses constructeurs, à ses concessionnaires lorsqu'ils vont lui envoyer un devis parce qu'ils vont, parce qu'il va partir du principe que, ben, que c'est leur métier et qu'ils savent beaucoup mieux ce qu'il y a à faire pour pour construire cette maison que même qui, qui, qui ont un tout autre métier que qu'un qu métier dans le bâtiment. Donc c'est là où on voit vraiment la différence entre un, un investisseur immobilier qui est formé et un particulier qui va juste se faire construire sa maison pour sa résidence principale. Et on voit pourquoi aujourd'hui, eh bien, il y a cette différence d'écart, euh, cette différence, cet écart qu'il y a entre euh, les prix que peuvent obtenir un investisseur immobilier qui a, qui a, qui a acquis une connaissance, qui s'est formé, euh, par rapport à un, un particulier lambda qui va simplement faire construire une maison euh, en trouvant un terrain et en donnant euh, la maison à construire au, au premier constructeur du coin. Donc, euh, c'est très important de maîtriser ce type d'élément ce, ce, ce, ce, ce lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, puisque, évidemment, euh, dans l'histoire que je viens de te raconter, c'est 5000 euros que j'ai économisé. Si je n'avais pas su quoi faire à ce moment-là, j'aurais dû payer ces 5000 euros orange, ces 5000 euros de moins dans ma poche. Alors qu'aujourd'hui, ces 5000 euros, ils sont encore dans ma poche. Et donc ça, c'est très important pour la rentabilité de, de l'opération. Je reçois beaucoup de commentaires, à chaque fois que je fais mes vidéos, de personnes qui me disent, David, tu, tu annonces des tarifs sur les constructions, c'est pas possible, moi, je n'ai pas trouvé ces tarifs-là, c'est beaucoup plus cher que ce que tu dis. Euh, eh bien, si si c'est plus cher, c'est tout simplement parce que euh, aujourd'hui, je sais sur quoi, euh, sur quoi appuyer pour faire euh, en sorte que, bah, que mes prix ne soient pas euh, aussi élevés que pour n'importe qui. Et encore une fois, c'est là toute l'importance eh euh, de, de s'être formé et d'avoir la connaissance nécessaire lorsqu'on se lance sur une opération comme celle-là. Alors là, on est sur 5 maisons, donc évidemment, tous les prix sont multipliés euh, et, et les économies à faire sont d'autant plus, euh, plus importantes. Donc si jamais tu dois te lancer dans des opérations de construction et que tu veux répéter ce type d'opération, parce que ce sont des opérations qui sont... Très lucrative, j'en fais maintenant moi de, depuis depuis plus de 15 ans. C'est euh, euh, mon opération euh, de prédilection. Voilà. Euh, avant avant toute autre chose que ce soit euh, de l'appartement en Renault, en coloc, en ce que vous voulez. Là, là, Aujourd'hui, l'opération que, que moi je considère la plus rentable, la plus efficiente, la plus efficiente, c'est celle-ci. Enfin, la construction de maisons individuelles, pas forcément celle-là. Donc voilà, l'importance de, de, de se former et de bien maîtriser euh, le sujet et non pas faire totalement confiance aux entreprises euh, qu'on va euh, engager pour faire notre construction. On doit maîtriser notre sujet pour, pour savoir leur dire ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à chiffrer. Alors, ça paraît compliqué comme ça quand je le dis euh, pour quelqu'un qui, qui n'y connaîtrait rien en construction. Mais encore une fois, tout ça, ça s'apprend. Voilà, Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette série pour vous continuer le suivi de cette opération d'investissement de construction de 5 maisons individuelles. À très bientôt